Ils ont dit que c'était impossible. Stimuler l'activité cellulaire en utilisant la lumière, avec une telle technologie à porter sur soi, jamais de la vie. Mais ils ne connaissent pas cet inventeur. David Schmidt, fondateur et PDG de LifeWave, qui a rendu possible ce que certains prétendaient impossible. L'engagement de David à puiser dans notre énergie humaine naturelle au niveau cellulaire, sans substances médicamenteuses ni stimulantes, a mené au lancement de LifeWave au début des années 2000. Sa mission Partager avec le monde entier des produits qui améliorent la santé, le bien-être, la beauté et la longévité des gens sans médicaments. Aujourd'hui, après d'innombrables études cliniques, c'est une science acceptée et LifeWave en est à l'avant-garde. Le moment décisif a eu lieu en 2004 lors des essais olympiques américains quand les nageurs d'élite, sous la direction de l'entraîneur vedette de la NCAA et partisan de LifeWave, Richard Quick, ont établi leur propre record absolu en utilisant les patchs Energy Enhancers de LifeWave, notre premier produit. Le bouche-à-oreille a fait ce qu'il fait de mieux. Les sceptiques ont fait part de leurs doutes également. Mais LifeWave s'est avéré être une technologie sûre, sans aucune substance médicamenteuse. Un raz-de-marée d'intérêts à déferler, d'athlètes professionnels, d'entraîneurs de professionnels de la santé, de scientifiques, ainsi que des gens ordinaires, découvrant que les choses allaient tout simplement mieux avec LifeWave, plus d'énergie, plus de vigueur, plus d'enthousiasme pour la vie. Mais David ne s'en est pas tenu à cela. Il a raffiné la science, inventant de nouvelles façons d'atténuer la douleur, d'améliorer le sommeil, de se débarrasser du stress, et bien plus encore, tout ça sans substances médicamenteuses. Sans son suivi des articles dans la presse nationale, des interviews, des partenariats avec des célébrités. Ensuite, des gens d'autres pays qui ont entendu parler des produits uniques de LifeWave en matière de santé, de bien-être et de technologie de la performance ont fait naître la vague de croissance internationale. Après tout, quand vous vous sentez bien, ça se voit dans n'importe quelle langue. Et puis, c'est arrivé. Avez-vous entendu parler de la théorie du Big Bang Le Big Bang de LifeWave n'avait rien de théorique. Et il a tout changé. C'était l'été 2018, les cellules souches et la prise de conscience croissante de leur plus grande importance pour le corps humain au fil du temps ont fait la une partout dans le monde. Ce savoir, c'est que depuis plus de 10 ans, David Schmitt étudiait déjà le processus de vieillissement de notre corps et la façon dont les cellules souches pouvaient aider. Il s'est concentré sur ce qu'il était possible de faire pour activer les cellules souches existantes. Et puis, il a trouvé comment utiliser la technologie de LifeWave pour élever dans l'organisme le taux d'un peptide de cuivre dont il était prouvé, grâce à des décennies de recherche qu'il activait les cellules souches sans injection. Le reste appartient à l'histoire. Le X39 est né. Lors du lancement du X39 début 2019, la réponse a été incroyable. Les témoignages ont afflué. Aujourd'hui, il s'agit d'une invention qui a pris d'assaut le monde de la santé et du bien-être et qui est en train de changer la vie des gens aux quatre coins du globe. Par conséquent, LifeWave grandit très rapidement. David dit que le X39 est sa meilleure réussite à ce jour. Le monde se tourne vers LifeWave. Distribution dans plus de 70 pays, plus de 80 études cliniques et de recherches publiées, plus de 100 brevets déposés et délivrés dans le monde entier par David, dont plus de 70 dans le domaine des sciences régénératives, sans aucune concurrence. Qu'est-ce que cela signifie Si vous entendez parler de LifeWave pour la première fois, vous êtes à la croisée des chemins. Le moment est idéal pour que vous profitiez de notre croissance accélérée. Ferez-vous partie de ceux qui choisissent de prendre le train en marche LifeWave est une entreprise établie, qui a fait ses preuves, aux portes d'une grande aventure. D'une très grande aventure. Et vous aussi, vous pouvez aider de nombreuses personnes à découvrir à quel point il est merveilleux de se sentir merveilleusement bien à nouveau avec LifeWave. C'est la définition même d'une occasion à ne pas manquer. C'est LifeWave.